dit peut-être en anglais, c'est ça le secret On a demandé à Beyoncé, ça a l'air de bien marcher. On a laissé tomber l'idée, because you see C'est pas parce qu'on a rien à dire, qu'il peut pas dire en bon Oui, comment fait-on pour écrire une chanson, un truc méton qui me calent au citrongeant chameleon C'est on a demandé à PNF, ça peut se finir en PNL. On a laissé tomber l'idée, mais j'ai trop le seul Je serai enfin pu chanter fou et pour passer à la radio Chanson à taxe, chanson à bord, mais juste un doigt. C'est la vie qui est à la lise avec l'esprit mal placé Bref, on a un peu hésité, on s'est dit chanson bouddhée, chanson pour lourd, et tant Si on fait un four, on a tout misé sur les corps, sur les mais sur le